On est de retour à CRPH 88.1 106.7 avec notre invité à Réjean Obotsawin à la question métier. Bonjour, Régent. Bonjour, Daniel. On continue. On va, on, oui, on poursuit. Euh, dans le fond, le, dans, dans le système euh, traditionnel de ce qui m'a été transféré, ce qui m'a été enseigné de, de la tradition orale, alors, auparavant, avant l'arrivée de la loi, sur les Indiens. Un exemple d'un système électoral, euh, c'était basé plus sur la simplicité, dans le sens que, euh, les, les, le vote se faisait, un exemple, on a une place, euh, ce qu'on appelle la salle publique ici à Oudanac, euh, qui est un centre de communauté, puis euh, tout le monde se rendait là pour, un exemple, euh, faire la nomination d'un candidat, etc., etc. Puis, euh, quand c'est le temps de voter, ben, euh, c'était euh, à main levée. Donc, un exemple, euh, je dis, ben, je veux voter pour Daniel. Ben, tu arrives là, puis devant tout le monde, tout le monde savait pour qui tu allais voter. Mais euh, des fois, ça peut donner que, euh, quand, quand, au cours de la semaine, j'ai rencontré Joe, puis je lui ai dit, je vais voter pour toi, mais je m'aperçois après un certain temps que c'était pas une bonne chose parce que je sais pas moi. Euh, il passe pas assez de temps que ça fait, mais puis là, change d'idée. OK? Donc, devant tout le monde, il m'a dit, « Bien, je vote pour Daniel. » Après ça, je m'explique avec Joe quand je sors dehors. Puis, dans le passé, c'était drôle parce que mon arrière-grand-père, ou Napoléon, c'était lui, Napoleon, lui le, le, le, le bouncer qui était à la porte. Puis, qui, il, il, il se tenait pour le cadrage, puis il tenait le monde pour pas qu'il sorte dehors parce qu'il y en avait qui étaient mécontents des résultats. <rire> puis là, ben ça ça un petit peu dehors, mais ça, ça se terminait là. Ça veut dire qu'il n'y avait pas d'amertume puis de, de, de, de haine. Il y avait pas. Ça ne traînait pas pendant deux ans, quatre ans. Il y a une autre chose aussi qui, par rapport aux élections, ça, date de, ça date d'avant ça, plutôt sur la, la côte Est, quand on rencontrait les autres nations de la, de la Grande Confédération Moubanaki, c'est qu'un exemple. Je te cite comme exemple, là, je suis censé t'avoir comme, euh, comme, comme, comme, comme exemple. Uh, OK, Daniel, il veut être euh, Sachem pour la nation X. OK. Ben, on s'assemblait toutes les nations de la Confédération, donc de, toutes les nations qu'on retrouve des de la, de la, côtes de Terre-Neuve à l'Eau-Caroline. il y avait un messager qui était envoyé. Puis souvent, c'était. dans fin de compte, dans les communautés, on avait des messagers. C'était des jeunes qui avaient la tâche, puis l'honneur d'être, euh, ils appellent ça « pure men euh, ». Ça, je n'avais pas mentionné ça avant, c'est parce que c'est lié aux pratiques traditionnelles. Euh, ils allaient d'une communauté à l'autre pour annoncer qu'il y aurait l'élection, où la, ils vont nommer c'est qui qui va être le le prochain euh, représentant d'une nation suite au décès d'un chef, etc. Parce que le mode, de, de, de, de mode dans ce temps-là, c'était le chef héréditaire. Donc, il partait d'une communauté à l'autre. Puis, on arrive le même, puis mon ami Daniel, c'est lui qui veut, qui veut s'en aller comme Sachem. Ben, son rôle, c'était de, de il appelait ça des harangues. C'était des... Euh, il fallait qu'il explique, puis qu'il en fin de compte, ils se vendent pour être capables de convaincre euh, l'assistance. Parce qu'oublie pas qu'il y avait les représentants de toutes les autres nations qui étaient là de la Confédération, donc les Mi'kmaq, les Malissites, les Penobscot, les Passamakoudis, les Pekwot, les euh, Ça comprend en fin de compte toutes les nations au sud du saint et pas de la Rive-Nord. Donc, ils se rendaient là. là Puis là, devant tout le monde, il fallait tu t'expliques que ça dure un mois. Donc, après un mois, le meilleur, celui qui maîtrisait l'art d'orateur, euh, était choisi, mais il n'était pas choisi par les chefs ou par les, les guerriers, il était choisi par le Conseil des, des, des vieilles femmes, des aînés de, la, de chaque nation. Donc, la, la, la personne qui, c'est-à-dire l'aîné qui était en charge de, de, de donner la, la, la, comment je dire ça, la, le résultat. Bien, elle allait en arrière de toi, puis elle présentait euh, un collier avec une coquille blanche qu'elle elle mettait au-dessus de la tête du candidat qui avait été choisi. Donc, euh, Joe ne peut pas dire que c'est lui qui va parler pour telle nation, parce que c'est Daniel qui a été choisi. Donc, tout le monde sur la côte euh, savait exactement qui était le représentant, euh, le porte-parole de la nation. Ça, c'est le rôle du sachem. C'est un terme qui était utilisé auparavant. Euh, J'en ai entendu parler par mon père, mon grand-père, mais ça fait tellement longtemps que j'ai retrouvé ces vieux termes-là en rencontrant d'autres nations de la côte Est. Euh, donc, si on l'applique pour les Abénakis, tu as un sachem qui était celui qui, qui, qui avait ce rôle-là, mais son rôle ne s'arrêtait pas seulement à être le porte-parole de la nation. Euh, pourquoi? À une époque, un exemple, on a eu beaucoup de... On parle de... On, tu sais, on est tous des sans-mêlés. À une période, euh, on a eu un exemple, un jeune homme puis une jeune fille qui ont été pris sur le champ en Nouvelle-Angleterre. Puis, on faisait beaucoup d'échanges dans ce temps-là. Pas nécessairement tout le temps de prisonniers, mais des jeunes. Puis, il n'avait qu' été adoptés dont euh, un, jeune, euh, un jeune du nom de Gill ou McGillis ou McGill euh, qui a été pris sur le champ et il a été adopté dans la communauté d'Odanek. Donc, c'était probablement, ben, j'imagine que c'était d'origine écossaise. Mais quand on regarde ça, euh, les Écossais, les Irlandais, tous ceux qui ont leur langue, qui ont leur culture, puis effectivement, qui ont, ont des histoires de légendes, de lutins comme nous autres, euh, ben, dans le fond, c'est les aborigènes de, de la côte, des côtes d'Europe. Donc, le petit garçon reste dans la communauté, le petit garçon apprend, la béné il parlait en anglais, donc il a appris le français, le Benaki, donc il écrivait trois langues. Puis, en plus, il avait reçu une éducation à Québec euh, parce qu'à cette époque-là, 1660, 1670, en tout cas, ces années-là, ben, il a reçu une éducation supérieure là-bas. Donc, c'était un atout pour la communauté. Puis, ce n'était pas perçu parce que c'est quelqu'un qui arrive de l'autre côté de l'océan comme quelqu'un qui va être un usurpateur, puis une appropriation, une appropriation culturelle. Ce pas ça. C'était une question pratique. Puis, c'était quelqu'un qui a développé le sens des affaires, le sens Il y avait un, un magasin général ici éventuellement. Donc, c'était un, un sachem parfait pour les Abinaki à Odanak parce qu'ils maîtrisaient les trois langues, ils parlaient les trois langues. Donc, aussitôt que qu les abenakis rencontraient des, des voyageurs, des navigateurs au pas, ben, ils étaient sûrs qu'ils pouvaient se faire comprendre. Donc, puis l'autre chose aussi, c'est le rôle du sachem. Euh, puis, ben, en fin de compte, pour cette famille-là, aujourd'hui, on a encore des membres de la famille Guille qui fait partie de notre communauté. Il y en a qui ont été chefs, qui ont été conseillers, euh, on a dans plein, plein, plein de domaines. Il y en a qui ont été, euh, un entre autres, Charles Gill, qui était un peintre nommé. Le juge Charles Gill aussi, qui, euh, qui a fait ses marques. Des avocats, en tout cas. Ça, ils ont marqué vraiment l'histoire du Centre du Québec. Puis aujourd'hui, bon, on en retrouve partout au Canada. Euh, donc, c'était ben, un atout d'avoir adopté et d'échanger parce que, ses, ses ancêtres jusqu'à aujourd'hui ont marié des femmes d'odana de et vice-versa. Donc, on voit qu'aujourd'hui, c'est pas perçu de la même manière. Mm. En tout cas, le, cette personne-là, le rôle du Sachem, ben, c'était de, de s'assurer du bien-être de sa communauté. Donc, euh, à cette époque-là, c'était pas comme les généraux en Europe. Tu sais, les généraux en Europe, ils vont envoyer des soldats se puis eux autres, ils restent à la colline, puis c'est bien souvent, ils n'ont ils, ils pas de danger de se faire tuer. <rire> « Allez vous faites tuer, on en masse, puis nous autres, on va aller se cacher dans les montagnes, dans les branches. » Mais ce n'était pas ça dans les communautés, c'est que le Sachem, lui, était là pour protéger sa, sa communauté. Donc, en cas d'attaque, ou qu'importe on va donner un exemple, le 4 octobre 1759, quand les Anglais ont attaqué le village, major, le Major Rogers puis ses Rangers, pas les Rangers de New York, ils vois pas au hockey les autres. Ils jouaient, ils jouaient du couteau puis du fusil. Ils ont attaqué le village au lever du soleil pour donner une leçon aux Abenaki parce qu'on allait faire des raids à tout bout de en qui en Nouvelle-Angleterre, la Nouvelle-France qui est devenue la Nouvelle-Angleterre parce que, étant supporteur des forces françaises, on voulait pas non plus que les Anglais empiètent puis s'établissent sur le territoire. Donc, euh, le 4 octobre 1759, ils attaquent le village, mais il avait été averti la veille ou l'avant-veille qu'une la tel, telle attaque se produirait. Donc, j'imagine que ce monsieur Guilla ou un, un autre a averti sa communauté « Allez vous cacher dans les boisés parce qu'on craint qu'il va y avoir une attaque. » Donc, il y a du monde qui sont partis, qui ont été se cacher dans les bois et euh, au jour où ils ont attaqué, au lever du soleil, bien, euh, ils ont ils ont, malheureusement, ils ont tué environ une vingtaine de personnes, dont des vieillards, des femmes, des enfants. Parce que toutes les, la majorité des guerriers étaient partis à Québec. Il y avait eu la bataille des plaines de Brad. Donc, euh, ce que je trouve bien bizarre, c'est comment ça se fait que euh, le major Roger, Robert Rogers et ses rangers, parce qu'il y avait je ne sais pas combien de soldats, là, ils ont pu traverser des lignes françaises, parce qu'on était en période de guerre entre l'Angleterre et la France. En tout cas. Donc, j'imagine que ce qui a été dit, c'est « allez vous cacher, allez prendre refuge dans la forêt, de même s'il attaque, vous allez vous sauver ». Donc, ils ont fait ça, puis aussitôt que l'attaque a été finie, euh, lui est arrivé avec ses soldats, puis euh, il crevait de faim, donc il pensait trouver de la nourriture, mais il avait que c'était au mois d'octobre, il y avait, avait eu un festien des, des récoltes, parce que à cette époque-là, là, les, les, les Français, ceux qui cultivaient à tout le monde pratiquait les mêmes choses. Donc, mal, euh, Et possiblement que les Abenakis et les Autussi faisaient de la culture. Donc, il y avait de la, un, un bon approvisionnement de nourriture. Mais ils étaient sur party. Donc, ils ont mangé la majorité du stock qui était là. Puis dans les, les, euh, dans les entrepôts, ben, Rogers il disait, mais quand on va arriver là, on va avoir plein de maïs, on va être capable de manger. Quand il est arrivé, il s'est aperçu qu'il n'y avait pas de maïs. Puis, il a tué le monde, il a brûlé l'église, il a volé des objets qui étaient dans l'église de Valeur. Et puis, il a pris la, la, la, la route, il a remonté la rivière Saint-François, mais il y a des guerriers qui ont, qui ont été avertis la milice à Trois-Rivières. Puis, ils sont partis après Rogers, puis ses soldats. Donc, c'est juste de donner un exemple que le rôle du Sachem, c'est bien, bien important. L'autre chose, c'est ce qu'on appelle les sangomots. Les sangomots, ben, on, a, on en a pour les différentes euh, responsabilités. Donc, on a un sangomot qui va s'occuper de la prière. Et à cette époque, dans ses descendants, il y en a qui étaient, qui était un des guilds qui était sangomot pour les chefs, le chef de prière. Parce qu'il pouvait converser avec le missionnaire jésuite dans sa langue, soit en français, en anglais et en abénequie. Donc, c'était lui qui était en charge pour s'assurer que les Abéniki à l'église qui apprennent le catéchisme. Qui est Puis, le monde aimait chanter à l'église. Le père Aubéry et les autres missionnaires jésuites ont mentionné dans leurs écrits que c'était des fervents catholiques. Euh, mais en réponse à ça, c'était parce que avant l'arrivée de, de l'évangélisation sur le territoire, bien, les abénequis pratiquaient des rites ancestraux, puis il y en avait qui étaient rattachés avec particulièrement le rôle de la femme. Parce que la femme faisait partie de la création, faisait partie, euh, c'est la légende d'une femme qui a donné sa vie à son mari suite à une vision pour dire, bien, notre, notre, euh, notre nation euh, vit une famine, puis j'ai eu une vision, puis il faut que, que, en fin de compte, que je donne ma vie pour être capable de sauver ma nation. Donc, après avoir convain pu convaincre son mari, ben il, a, il lui enleva la vie et a dit, il a dit dans, avant de partir que euh, le Créateur les récompenserait. Donc, il a trouvé sur son chemin pas longtemps après une plante qui était verte avec un fruit qui était euh, bon au goût, mais c'était le maïs. Et après ça, il trouve une autre plante qui avait, qui avait une bonne senteur, puis il a décidé de le fumer, puis ça l'a rassasié, puis ça l'a. Le tabac et le maïs, c'est sacré entre autres pour les nations de la côte est. C'est pour ça des fois le monde nous dit ah, si le tabac est sacré, comment ça se fait qu'il y en a qui en font le commerce Bah, bon, ça je ne peux pas répondre à ça là, parce que dans le fond on s'en sert lors de cérémonies. Donc un sachem sur les euh, la, la, la fin de compte pour la prière pour la, la, la, les croyances, un sachem pour les affaires publiques. Donc, c'était quelqu'un qui s'occupait des problèmes sociaux. Ça veut dire que si quelqu'un avait fait un délit, c'était la personne qui était en charge. Euh, il y avait un, un sachem pour la justice. C'est ce gars-là qui s'occupait. Si quelqu'un avait, avait commis un acte de viol, il a tué quelqu'un ou qui avait un, un, de, quelque chose de grave, bien, cette personne-là passait au conseil, puis on lui rasait la tête, on lui peignait le visage noir, on lui enlevait ses armes. C'est-à-dire, c'est jouti, parce qu'à l'époque, c'est devenu des armes pour se défendre, parce que le concept de guerre n'existait pas avant l'arrivée des Européens. Il y avait des frictions, mais pas tant que ça. Donc, il était banni à vie de la communauté et de la nation. Ça veut dire que c'était un renégat. Puis, il était, après ça, il était connu parmi toutes les nations de l'Est, comme de quoi que c'est quelqu'un qui avait commis un crime grave. Puis, il pouvait pas, euh, en fin de compte, il était puni par rapport à ça. Il y avait aussi le, le, le sagomo qui s'occupe de, de nourrir la communauté. Donc, si toi, Daniel, tu es le sagomo, ben ton, ton rôle, c'est de trouver des chasseurs, des pêcheurs, pour t'assurer que la communauté va toujours avoir de la nourriture. Donc, de trouver où est-ce qu'on peut trouver du chevreuil, de rignal, du caribou, du castor, qu'importe. C'est ta responsabilité. Donc, on voit que. Euh, puis, J'imagine que ce qui se passait pour le conseil des femmes là-bas, c'était la même chose ici. Tu sais, ça veut dire qu'il y avait un conseil des aînés, des femmes, qui conseillaient la communauté et n'étaient pas restreints à seulement s'occuper des enfants. Tu sais, parce que l'homme et la femme avaient des tâches qui étaient connexes et qui étaient aussi importantes l'une que l'autre. Le rôle de l'homme, c'est de protéger la vie, donc protéger la femme, les femmes, les enfants, les vieillards. Puis le rôle de la femme, c'est celle qui donne la vie, donc il faut s'assurer que ça sa se coordonne, puis que le monde se respecte. Il n'y avait pas de... Euh, comment je pourrais dire ça? Il n'y avait pas de rôle social là, qui, euh, de, qui était comme on voit aujourd'hui en Europe. À part ça, l'exemple de la... Que L'autre chose, c'est qu'au sein de la communauté, au fil des années, euh, on s'est aperçu qu'il euh, y a beaucoup de choses qui ont changé. La loi Cis Indiens, comme j'ai mentionné dans d'autres émissions, euh, ça a affecté beaucoup les, les valeurs morales, les valeurs sociales, les valeurs culturelles de nos communautés. Et puis aujourd'hui, au 21e siècle, on est, dans le fond, on est tous des sans-mêlés. On, est tout, on a un petit peu de, de plusieurs nations, puis c'est ça qui fait notre richesse, c'est ça qui fait notre, euh, notre bagage culturel. Et aujourd'hui, euh, une des valeurs que, qui, qui était enseignée, puis ça, on voit que c'est lié directement avec la pratique de la langue, euh, puis quand tu acceptes, c'est-à-dire tu adoptes la langue, une langue étrangère, il y a des valeurs qui viennent avec qui sont différentes des tiennes. Un exemple, quand on parle en français ou en anglais, ben, on s'aperçoit qu'on va passer à Québec pour aller à Montréal. Ça veut dire qu'on s'en va à Sudbury, mais on va passer par euh, New York. Ben, pas, on, on fait comme on perd trop de temps à s'expliquer, tandis que là, dans les langues de nos ancêtres, c'était court, direct. Donc, les valeurs étaient basées sur les mêmes choses. Donc, euh, aujourd'hui, malheureusement, on voit que il y a une grosse vague, c'est-à-dire il y a une vague qui se fait présentement. Puis je pense que c'est lié avec la, uh, comment on dit ça, la, de vivre dans des communautés, l'influence d'une loi qui nous était étrangère, qui est la loi sur les Indiens. Puis, imagine, tu dis que tu étais un Indien, selon la loi, c'est les Indiens. Mais les Indiens, ils restent aux Indes. Puis Christophe Colomb pensait trouver des épices, il trouver trouvé de la neige, puis il a tu sais, de la fourrure. Donc, puis maintenant, le monde, il se considère comme des Indiens, parce que la loi sur les Indiens dit que tu as des droits X, etc., etc. Mais dans le fond, tu appartiens à une nation, tu appartiens à une culture qui est distincte, tu appartiens à différentes choses qui sont liées à ta nation. Et c'était pas au Club Price, là. Tu sais, moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune, tu, sais, tu rencontrais des membres de ta famille. Il y a un exemple quand on s'est parlé de ça l'autre fois. Ben, je sais que ta famille est originaire du coin ici, en tout cas des membres de ta famille, c'était des navigateurs, des pêcheurs, puis tout. Ben, je ne te disais pas, ben, Dan, as-tu as ta carte pour prouver que. Tu sais, non, nos familles se connaissent, puis nos familles continuent, et ils devraient continuer à, à, à faire connaissance aujourd'hui. Tu sais, on est une fibre, et puis. Une chose que je trouve triste, est-ce que c'est si dangereux que ça de parler français, puis d'être un sans-mêlé, un métier, un statué, pas statué C'est pourquoi que c'est tellement de menace Je ne comprends pas. Des fois, je me dis, c'est une question démographique, parce que si on rassemble tous ceux et celles qu'ils sont, pas pour ça. Oh, à un moment donné, j'ai lu ça dans un. Il y avait un partage là-dessus, puis même il y a des pensées de chefs célèbres qui disent c'est pas la quantité, mais tu un lien avec une nation. Puis que ce soit la quatrième, la huitième génération, c'est pas important. Tu un lien sacré avec ce monde-là. Puis ça devrait être respecté. Mais il y en a qui marchent comme le. Si ça marche au, au, au, au demi-tour. Si tu as un tour, deux tours, quatre tours, de correct, c'est fou. Puis c'était un quinto, mais t'es un quart, t'es plus. Tu sais, c'est comme, comment ça se fait que les autres nations qui ont migré au Canada, ils perdent pas leur langue, perdent pas leur, leur, leur culture, ils ont des écoles, ils ont ci, ils ont ça. Puis nous autres, après trois générations, quatre générations, on disparaît. Donc, c'est là l'importance de unir s'unir puis travailler dans le même axe, avec les mêmes objectifs que... Écoute, Daniel, on a tellement une riche histoire ça n'aurait pas été de toutes nous autres. Loin, ça n'aurait pas été découvert. Euh, il, y avait tellement de choses, le, il y a tellement de choses qui ont changé au pays, mais ça prenait du monde pour partir. Les voyageurs, ce n'était pas nécessairement euh, du monde qui arrivait d'Europe, en partie, mais c'était du monde qui parlait en français, qui venait du Québec, qui sont partis là-bas. Parce qu'on voit les valeurs sont différentes en, entre les anglo-saxons et les français. Tu sais, les anglo-saxons, ils prennent, si tu veux pas, ils prennent pareil, as fini là. Tandis que du côté de nos ancêtres francophones, ben eux autres étaient habitués de faire du troc, étaient habitués de faire de l'échange, étaient habitués de cohabiter en paix, côte à côte, avec euh, tout le monde. Puis, si tu as de quoi, comme moi, j'ai besoin, puis vice-versa, ben, on en fait un échange, puis on est bien content de ça, on va se marier, on va avoir des enfants, on va... En fin de compte, c'est un, un ajout... À notre culture qui est, encore, qui est encore plus sain. Puis, c'est ça que je me demande. Est-ce que la démographie, est-ce que la population de... On va garder l'expression des sans-mêlés. Parce que moi, sans-mêlés, c'est autant pour moi, à Benaki, euh, français, breton, écossais, irlandais, euh, puis entre les Premières Nations, entre les... Si quelqu'un est à et puis qui est algonquin, c'est un sans-mêlé pareil. Tu mais pourquoi qu'on, euh, comment dire, euh, praise the Lord, qu'il oh, faut absolument tu sais pur sang. Mais le concept de pur sang, on sait de où ça vient. Ça a été introduit par les, euh, la royauté. Pour chien, je vois le chien, choix le puis les chevaux. Puis par après, bon, on l'a vu que ça a fait la Deuxième Guerre mondiale. C'est quoi ce concept-là? Ça aurait été le même, Daniel, là. depuis toutes les centaines d'années qu'on croise du monde d'Europe. Le monde, bien souvent, ils disent « Ben, si vous ne nous aimez pas, pourquoi vous ne nous avez pas exterminés? » Parce que ça ne faisait pas partie de nos valeurs d'exterminer un être humain qui, euh, qui venait vivre sur le territoire. Puis aujourd'hui, bien, c'est la chasse aux sorcières de toutes ceux et celles qui ont malheur de dire, qui ont des ancêtres autochtones. « Ah, ben là, là, c'est des usurpateurs, puis des ci, puis des ça, puis des... » Moi, je trouve ça là, tellement triste qu'on en est rendu là. Mais si on regarde ça à la base... La loi, ces Indiens, ont dit que t'en as ce là après tu t'en as plus. Mais qu'est-ce que tu fais entre-temps? On a oublié. Puis pendant ce temps-là, on oublie la langue, on oublie les pratiques, on oublie le sacré, les pratiques traditionnelles. Mais quelqu'un n'est pas obligé de, de pratiquer 24-7, au moins d'avoir le respect qu'il y en a dans leur communauté qui pratique, puis... Le, le mot d'ordre, je me rappelle celui qui m'a enseigné, David Giu, il dit seulement d'appliquer le respect, un mot, d'appliquer le respect, tu viens de changer la vie de ton entourage, ta famille, ta communauté. Donc, on voit que le mode de vie de nos ancêtres tu sais, était plus sain qu'on pense. Mm. Et puis, ça serait le message que j'enverrais je, à, nos, à nos auditeurs. Puis, ça nous amène à dire que, euh, nous, on est rendu à la troisième cohorte, nous autres, euh, moi et mon épouse. C'est qu'on offre des ateliers sur la, la culture, l'histoire, les traditions, euh, la, un petit peu de langue, de Benaki. En fin de compte, on parle un petit peu de la Confédération, le Benaki. Mais il y a une chose bien importante, Daniel. Suivez ça, -sure, vous ne serez pas des chamans automatiques. Mm. Euh, vous n'aurez pas un diplôme de ci, pas un diplôme de ça. C'est une, une, une, une, une introduction à, qui, à comment être capable de percevoir ça, puis ce que vous allez découvrir en tant qu'individu. Parce que souvent, les monde vont suivre des, des ateliers, ils vont suivre des formations, puis « Oh, je allé apprendre avec un tel, puis là, maintenant, je suis un chaman. » je vois, le chaman, tu sais, regardez dans le dictionnaire ce que ça veut dire. Ça n'a pas rapport, pantoute. tout. Dans le thème, mon, un exemple, mon arrière-grand-père, louis Napoléon, c'était un herboriste. Mais est-ce qu'il était considéré comme un, un chaman? Non, c'est quelqu'un qui, qui guérissait avec les herbes. Puis aujourd'hui, si t as, t as, possiblement que ta famille, quand tu étais plus jeune, ton père, ton grand-père, t'ont montré des remèdes naturels que tu peux trouver dans le bois, mais ça fait tout un usurpateur puis, puis la, tu t'as pas pris de la culture. <rire> c'est là qu'on voit qu'il y a un poids, de mesure, c'est que ça a pas d'allure. Puis si quelqu'un veut euh, sauvegarder ça, qu'importe, tant mieux, si le monde veut pas, si le monde de la communauté ne veut pas le garder, ben, si quelqu'un est prêt à le faire, tant mieux. On Mais, arrive, à, Rége, à, la oui. on arrive oui. à la fin de l'émission. On arrive à la fin d'émission. Ton dernier mot? Mon dernier mot, ben, on va continuer à travailler ensemble. Euh, je souhaite la santé, la paix, puis l'harmonie entre entre nous et puis qu'on continue à travailler fort pour que nos enfants, nos, les sept prochaines générations, qu'on soit capable de, de grandir et de, aussi de trouver, puis de se, de, de se rencontrer une autre fois dans une autre émission et parler de la... La prochaine fois, on va vous parler de la vie, un petit peu plus de la vie. Euh, que j'ai vécu à Oudanac quand j'étais plus jeune, auprès des aînés, puis trouver des anecdotes, des vraies des comparaisons. Puis ne gênez-vous pas, si vous avez des questions, communiquez avec moi. L'enseignement à Benaki sur notre page Facebook. Et si vous voulez vous, euh, vous, euh, vous faire partie pour apprendre, faire partie du pour les ateliers, vous êtes bienvenus. On va avoir encore plus de plaisir. Puis en plus, ben, c'est une place d'échange, pas là seulement pour enseigner, mais aussi pour apprendre de vous autres. Merci Daniel. Merci beaucoup à Réjean. À la prochaine. Bienvenue. Ah oui. À la prochaine.